soit ABC, un triangle avec CA égale CB, autrement dit un triangle isocèle, et l'angle ACB mesure 120 degrés. Soit M, le milieu du segment AB, et soit P, un point variable sur le cercle circonscrit au triangle A, B, C, le centre O. Soit Q, celui-ci, Q, le point sur le segment CP, pour lequel QP, est égal à 2 fois QC. Autrement dit, si on coupe PC en trois parties égales, 1, 1, 2, 3, deux parties, c'est PQ, et la troisième, c'est QC. Donc QP égale 2QC. Bien. La perpendiculaire à la droite AB, passant par le point P, cette perpendiculaire, coupe la droite MQ au point N, celui-ci. Démontrer qu'il y a un cercle fixe tel que N se situe sur ce cercle pour toutes les positions du point P. Autrement dit, quand P se balade sur ce cercle, le cercle circonscrit au triangle ABC, le point N Va parcourir un cercle fixe. Où se trouve ce cercle fixe Bien sûr, cette figure est faite avec, avec GeoGebra, ce qui nous donne certaines idées, une conjecture. Mais voyons d'abord des propriétés qu'on peut trouver à partir des hypothèses. Déjà le fait que le triangle ABC est isocèle et l'angle ACB mesure 120 degrés. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose À propos des côtés BC et CA, est-ce que ces côtés font partie d'une certaine figure Prenons un cercle, le centre-haut, et si je considère deux cordes CA et CB et l'angle ici de 120 degrés, est-ce que vous pouvez tirer une conclusion à propos du triangle qui se trouvent ici C'est combien OBC OBC a deux côtés égaux et OCA a deux côtés égaux les rayons du cercle, et comme c'est un triangle équilatéral, et celui-là aussi, 60-60, on est en présence, pour BCA, de deux côtés, de quelle figure De la figure appelée, rien d'autre, que l'hexagone régulier. L'hexagone régulier inscrit dans le cercle de centre-haut. Je rappelle, configuration de troisième, tous les côtés sont égaux, les angles sont de 60 degrés, et les côtés sont égaux au rayon. Donc ici, la configuration importante, c'est OACB, qui est rien d'autre qu'un losange. C'est très bien, quatre côtés égaux, et chaque angle 60, 60, 120 et 120 degrés. On vient de constater que AC et BC sont les côtés de l'hexagone régulier, inscrit dans ce cercle. Du coup, OACB, c'est un losange. Le milieu de AB, c'est aussi le milieu de OC, parce que les diagonales dans un losange se coupent en leur milieu. Et en plus, elles sont perpendiculaires. OC perpendiculaire à AB. Qu'est-ce que ça nous amène Le fait que OC est perpendiculaire à B, on sait aussi que PN est perpendiculaire à B. PN est perpendiculaire à AB. Qu'est-ce qui résulte de cette affaire Bien sûr que OC est parallèle à PN. OC parallèle à PN. C'est déjà ça des portants OC parallèle à PN. Mais on a l'impression que OCNP, c'est un, regardez bien, GeoGebra nous permet cette conjecture. OCNP serait pas un palogramme. Essayons de prouver que ces deux côtés parallèles, ils sont aussi égaux. Parce qu'on a oublié, on a encore une donnée qu'on n'a pas utilisée. QP égale 2 fois QC. Et si on a ces deux petits triangles, regardez-les bien. QMC et QNP. Ben, MC et NP sont parallèles. Ces deux triangles forment une configuration de Thalès. Les côtés sont proportionnels mc sur np mc sur np est égal à qc sur qp égal un troisième rapport qui ne nous intéresse pas et d'ici combien ça fait qc sur qp qc sur qp ça fait 2 donc 2 égal mc sur np 2 égal mc sur np Bonne chose, hein? MC étant égal donc à 2 NP. MC égal à 2 NP. MC égal à 2NP. Non, c'est l'inverse. C'est MC sur NP qui est égal à QC. Sur QP qui est égal à 1 demi. Donc MC fois 2 égale MP. MC fois 2 égale NP. Évidemment, c'est une petite erreur de calcul. 2MC de égale NP. Oui, mais MC est égal à MO. Hein. Je rappelle que dans ce losange, ACBO, les diagonales se coupent à leur milieu. Donc, 2MC, ça fait OC. OC égale donc NP. Youpi On vient de prouver que ces deux droites parallèles, les segments OC et NP, sont égaux aussi. Du coup, ça, c'est un parallélogramme. C'est très bien que c'est un parallélogramme parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. Quels sont les côtés opposés À part OCNP, bah, OP et CN. OP égale CN. Mais OP, c'est quoi Rien d'autre, c'est le rayon du cercle, circonscrit au triangle ABC. Donc ce rayon est fixe pendant que le point P bouge sur le cercle. Donc CN, c'est aussi une longueur fixe. Le point C est fixe. CN est égal à OP. Et évidemment, je rappelle que c'est égal aussi à ce côté, égal à ce côté. Tous les côtés de l'hexagone inscrit dans ce cercle sont égaux au rayon. Ça veut dire que N ne fait rien d'autre que se balader sur le cercle de centre C et de rayon Cn, dit, de rayon OP, le rayon du cercle circonscrit. Voilà une belle configuration dans laquelle on trouve plein plein de choses. Un triangle isocèle avec 920 degrés, des perpendiculaires, des proportionnalités avec Thalès, plein plein de choses. C'est beau, c'est beau, c'est beau. P se balade sur ce cercle et N se balade sur ce cercle. Chacun se balade sur un cercle. C'est la balade des points sur un cercle. Le point P bouge sur le cercle circonscrit au triangle baissé. Et le point N, comme vous voyez, se déplace conséquemment sur le cercle. De centre C et de rayon CB ou CO. Que c'est beau je, bras. Que c'est beau je, bras.